Cette année, on va fêter nos 25 ans avec eBay, ce qui est jeune pour une entreprise, mais assez vieux dans le e-commerce. On est vraiment un pionnier du e-commerce, on a vu le e-commerce grandir. Et ces 25 années d'existence euh, nous permettent d'avoir un historique euh, d'un grand nombre de crises qu'on a dû traverser avec le temps et à laquelle on, auxquelles on a appris à répondre. Donc, quand on est fait face à une situation de crise, en général, on se réfère à cet historique et à nos valeurs. On a un set de valeurs qui est très ferme, qui euh, fait d'eBay une entreprise responsable et et inclusive et on se réfère à ses valeurs et à ses positions pour prendre une décision. En général, la situation de crise, on départage euh, ce qui euh, fait appel au légal, au juridique et ce qui fait appel à la morale. Euh, quand il euh, y a une, euh, un contexte juridique, c'est très facile de prendre une décision. Tous les produits interdits et réglementées n'ont pas leur place sur la plateforme, quand ça fait appel à une situation morale, en général la décision est prise en collaboration avec plusieurs services, qu'ils soient commerciaux, juridiques ou de communication, parce qu'une crise peut avoir un impact sur tous les aspects du business. Donc la décision est prise euh, en général rapidement et en collaboration avec tous ces services.